Quelle problématiques métiers vous adressez chez Bluemind Bluemind, c'est une messagerie collaborative d'entreprise. Euh, donc, ça intègre bien sûr les mails, les contacts, les agendas, les tâches. Et aujourd'hui, le drive, la visioconférence, euh, le, euh, voilà, entre autres, le chat. Euh, et donc, c'est la solution en fait, qui est utilisée par tout le monde au quotidien, dans les organisations, dans les entreprises. Euh, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit aussi euh, euh, le niveau dans l'organisation, donc effectivement du directeur euh, au stagiaire. Et donc, j'imagine que ceux qui n'écoutent pas sont sur leur messagerie. Euh, mais voilà, donc effectivement, c'est l'outil du quotidien et sur lequel ben, les alternatives euh, open source ne sont pas très nombreuses. J'y reviendrai. Alors sur ce, cet outil, est-ce qu'il s'intègre par exemple à Nextcloud, à, à, euh, open... enfin, à Collabora Online, etc.? Alors on a deux types d'intégrations. On a des intégrations qui sont portées par euh, euh, nos partenaires, puisqu'on a un mode de commercialisation indirecte et euh, donc sur lesquels eux vont apporter des, des intégrations. Et puis nous, ben, dans le cadre de notre R&D, de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus approfondie, on a des intégrations. Donc aujourd'hui, on travaille sur celle d'un équivalent Teams. Euh, on a fait récemment la visioconférence et euh, voilà, c est, c est les, les passerelles après euh, peuvent être vers différentes solutions, mais parfois aussi par nos partenaires intégrateurs. D'accord. Parce que par exemple, vous aviez une solution, si j'ai bonne mémoire, qui intégrait la téléphonie avec Zivo. Oui, Zivo et Oiseau aujourd'hui aussi, effectivement, pour le click-to-call et puis les états de présence qui sont importants aussi de visualiser quand on veut contacter ses interlocuteurs. Alors, du coup, par rapport à des solutions, euh, allez, excusez-moi, on va, on va parler de gros mots, euh, Donc comme les Google Apps, comme euh, Office 365, etc. Quel est votre rapport spécifique alors, en fait, le vrai enjeu, c'est que la messagerie, le gros sujet, ce sont les habitudes des utilisateurs. Et aujourd'hui, un décideur, il va bien vouloir une solution souveraine, une solution française. Euh, mais euh, les utilisateurs ne veulent eux pas changer forcément leurs habitudes. Donc BlueMind, c'est la seule solution qui propose à la fois ses propres applications web, mais aussi euh, le, une, co une connexion avec Outlook native, c'est-à-dire sans connecteur. Donc on implémente le protocole Microsoft qui permet à Outlook de croire qu'il communique avec un exchange. Et puis aussi, bien sûr, les autres clients comme Thunderbird, comme euh, euh, les clients Apple ou les smartphones. Le connecteur à Outlook maintenant est en standard il est il, Oui, il est... Il est alors, je reviendrai, mais c'est un très très gros effort de RD. Ça nous a pris plus de 5 ans. Donc, effectivement, bah, il a mis du temps à se stabiliser. Et puis, on voit les plus gros usages, les usages les plus complexes chez les VIP. Donc, c'est ceux aussi sur lesquels on a besoin d'être le plus a, attentif. Mais aujourd'hui, oui, on a vraiment nos, nos, nos clients à 99%, ils trouvent tous leur comptes avec ce, ce développement et ce map natif. Donc, c'est une application web. Est-ce qu'il y a une application mobile également alors les applications mobiles, aujourd'hui, directement sur les smartphones, on a en fait la possibilité de créer un compte qui va permettre d'aspirer les mails de BlueMind ou les agendas, avec ne serait-ce que les protocoles standards des, des, des smartphones. Et puis, les applications propres à BlueMind viendront, puisqu'aujourd'hui, on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Et, et par exemple, notre nouveau webmail est responsive et donc fonctionne aussi bien sur une tablette que sur un, euh, que sur un grand écran. Très bien. Alors, euh, BlueMind, c'est une société qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous la présenter alors oui, Alors, juste pour terminer quand même, je voudrais juste vous dire que euh, le sujet de ce que cherchent nos solutions, ce n'est pas forcément qu'un code source, un, un open source, c'est important. Mais euh, évidemment, il faut répondre aux attentes. Et dans les attentes, il y a effectivement ben, le logiciel, mais il y a aussi les outils. Donc BlueMind, pourrait des outils de reprise de données, des documentations complètes, des outils de migration, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui fait que on, on s'approche du périmètre fonctionnel et technique de, de, de nos concurrents. Et aujourd'hui, donc, BlueMind, effectivement, c'est une alternative euh, prouvée complète de messagerie et de communication unifiée, donc alternative à Google Apps, aux applications Google, à Microsoft 365 et Exchange. Et en fait c'est la solution qui vous permet à la fois de vous rendre votre souveraineté sur, enfin, maître de votre souveraineté, mettre de vos données, mettre de votre budget, avec une solution qui répond aussi complètement aux attentes des utilisateurs. Et donc BlueMind lui-même Et BlueMind, aujourd'hui c'est un peu plus de 30 salariés, une société qui a été créée en en 2010, avec des acteurs qui étaient déjà, on va dire, du monde de l'open source et du monde de la messagerie. Donc notre historique là dessus, il est très ancien. Donc on est aussi pour ça capable de répondre à, à tout type d'organisation, d'un ministère, d'une grande entreprise à des, des installations mutualisées pour des, pour des petits clients. Euh, et aujourd'hui, c'est une équipe qui euh, ben, se centralise et se focalise sur la R&D, euh, puisque la commercialisation elle est faite en grande partie par nos partenaires. Donc on a des partenaires partout en France. On en a à Montpellier, on en a à Marseille, on en a à Lyon, on en a partout, etc. Et c'est eux qui vont effectivement faire les projets avec notre expertise euh, derrière. Alors on a encore deux minutes, euh, on voit une liste de, de références, euh, donc vous avez du public, vous avez du privé, de santé et éducation. Il euh, y a combien de alors je vais pas dire de licence, mais de, de comptes sur vos sur vos applications actuellement? Je ne sais pas si vous êtes capable de donner chiffre. Ce n'est pas toujours facile de le, de le donner parce qu'on <rire> a des partenaires qui, euh, euh, qui, qui proposent des solutions mutualisées. Donc le nombre de clients, en tout cas, il doit être autour de 400, mais on en a qui ont quelques dizaines d'utilisateurs et d'autres qui en ont plusieurs milliers. Donc les plus grosses installations aujourd'hui, c'est plus de 100 000 clients, euh, 100 000 utilisateurs, pardon. Euh, on a donc, ouais, la ville de Marseille qui est aussi un, un très gros client. On a l'Inserm, on a le ministère de l'Intérieur, on a. Euh, le ministère des Affaires étrangères et donc aussi euh, pas mal de collectivités. Mais quand je vois l'historique de. Euh, je vois qu'ici, il n'y en a pas tant que ça qui sont sur Blue Mind. Donc, euh... donc il y a beaucoup de gens qui pourront venir vous voir ça, à votre voilà. stand. Mmh. Juste pour. Euh, on va faire un petit sondage là. Qui a une messagerie de type euh, Microsoft Office Allez, levez la main <rire> et, et, et pas peur. Ils sont pas fiers. Voilà. <rire> Google ah, il y en a un. Il n'a pas levé la main pendant bon longtemps. Hein, euh... Désime-moi, il y en a ah, un court. OK. Euh, <rire> voilà. Bon. Eh ben, écoutez, euh, merci beaucoup.